Bon, j'ai le grand plaisir d'accueillir François. Ouais François est une personne euh, très riche, c'est le mot qui me vient. Riche par tes expériences, par la profondeur de qui tu es. Euh, dernièrement aussi, parce que tu as accompli dans ton business. Euh, et du coup, bah, je voulais vous partager l'histoire de, de François parce que on n'aurait pas cru que tu n'aurais pas cru être là où tu es, ne serait-ce qu'il y a quelques années. Et euh, je pense que ça vaut le coup de partager ce que tu as vécu, aussi bien à un niveau coulisses, en mode qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mais aussi en mode tiens qu'est-ce que tu as fait de manière pratico-pratique. Okay. Ça te va comme euh... ouais, ouais. challenge ouais. Si Tu veux bien euh, nous dire un peu ce que tu as fait avant d'être entrepreneur et de nous dire comment tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, même si ça se fait en plusieurs euh, petites étapes, ouais. mais ça va intéresser les gens. Donc n'hésite pas, à me m'orienter si tu vois que je, je m'éparpille. Hein. Euh, alors on peut. J'ai commencé par euh, avoir mon bac. Ensuite, j'ai fait. Euh, je savais pas trop ce que je voulais faire, sauf que j'étais plutôt bon en maths. Donc euh, je suis allé en prépa. Mon papa m'a dit va euh, bah, en prépa. Euh, bon bah je vais en prépa et je tombais sur un super prof de maths que j'ai eu trois ans, Denis Guibourg, euh, merci Denis, euh, qui m'a fait adorer les maths et euh, euh, c'était un professeur qui était très, euh, très simple mais qui était implacable. Il avait une rédaction et je me suis dit les maths en fait c'est facile, c'est facile et, et c'est devenu mon, mon point fort. Euh, ensuite j'ai fait donc les classes prépa, j'ai fait une école d'ingénieur, l'école des mines de Saint-Etienne, Um, j'ai fait un stage en Guadeloupe euh, j'ai fait ma troisième année au Canada anglophone et l'école euh, de l'île de Saint-Etienne c'est une école généraliste moi ma spécialisation c'était le développement durable okay. ce que maintenant on appelle un peu la permaculture si on veut um, professionnellement, et professionnellement du coup ça t'a amené euh... ça m'a amené euh, <rire> à l'INAS en train de vendre des sandwichs parce que, euh, <rire> parce, que je, je <rire> parce que je loupais mes entretiens d'embauche. En fait, euh, j'étais pas assez ancré, j'avais pas assez les pieds sur terre. Et donc, euh, quand je parlais au, au recruteur, eh ben, ils voyaient quelqu'un d'un peu euh, idéaliste, peut-être, en tout cas. Ils voyaient pas en moi quelqu'un qui pouvait euh, l'aider à. à, à, à, à Enfin, être efficace dans son entreprise. Quoi. Okay. Donc, tu as fait ça pendant combien de temps avant de faire donc, autre chose J'ai travaillé dans la restauration pendant euh, donc entre 22 et, euh, et en gros 30 ans. Euh, donc, au début, j'étais responsable des ventes, enfin, vendeur, responsable des ventes, assistant okay. au manager. Ensuite, j'étais au siège. Et puis, en discutant avec le, le directeur, il m'a dit Ça te va, François Lui, il voulait orienter le, le poste d'assistant de direction vers le marketing et moi, ça ne m'intéressait pas trop, j'étais plus sur des dossiers techniques. Et donc me « qu'est-ce que tu veux faire ?» Et en fait, je me suis dit bah, « un prof de maths serait pas mal. » Ok. « prof de maths serait pas mal. » Et donc, donc il m'a aidé et puis donc j'ai préparé le CAPES, j'ai repris mes études un an. À 30 ans. À 30 ans, à peu près, ouais. Euh, j'ai eu le CAPES du coup en 2007, euh, j'ai été prof dans l'éducation nationale euh, pendant trois ans, à peu près, euh, et là, il y a ma fille qui est née en 2009. Et euh, j'ai eu un... J'étais super content. Et en même temps, sa maman a assez mal vécu euh, l'accouchement. Et sauf que c'est moi qui ai beaucoup porté le... le la... ben, nous trois, si on veut, euh, à, à ce moment-là. Et j'étais dans une petite ZEP, euh, pas très violente. Hein. C'était une petite ZEP, euh, juste avec des enfants qui voulaient s'amuser et pas bosser, mais... Moi, j'étais persuadé que j'étais là où je devais être, puisque je... Les maths, c'était mon, mon truc, là voilà, où j'étais ma zone de génie, on pourrait dire. Ouais. Euh, et en fait, euh, j'ai commencé à mettre la pression du programme. Je me suis dit, si je finis pas le programme, ils auront des lacunes l'année prochaine. Et donc, euh, il faut absolument que je termine. Donc alors, et, et, et là, et là ça a commencé à l'enfer. Parce qu'en fait, du coup, je me, je me mettais des objectifs... Je, de séances, il faut que je fasse, finisse le, le théorème de Pythagore par exemple. Et, euh, mais eux ils voulaient pas bosser. Et puis à l'époque je savais pas gérer ma classe donc je, je m'énervais. Mais tu vois, je me fixais l'objectif et c'était impossible. C'était impossible parce que, parce que oui, je trouve que le, le, le, ben, eux ils ont. Moi, moi je veux qu'ils. Ouais. Et puis comme je suis un perfectionniste, pas, je ne me contentais pas de trois élèves qui ont compris. Je voulais que tout le monde comprenne. Donc ben, ben, c'est impossible. Et donc. Je me disais, le problème, c'est moi, je ne sais pas. Et donc, j'ai fait un burn-out, j'étais en j'étais euh, en arrêt. Et là, c'était le, le pire moment de ma vie parce que j'étais persuadé euh, d'être à ma place, d'avoir trouvé le job pour lequel j'étais fait. Et ça ne marche pas, ce pas possible. Et donc, je demande une année de report et on me dit non. Soit vous revenez, soit vous démissionnez. Donc là, c'est les pires vacances de ma vie. Et en septembre, je trouve un. Je ne voulais pas démissionner euh, avant de trouver quelque chose. Et là, je trouve un, <rire> un boulot de technicien itinérant chez Free. Donc tu vois, c'était Free, euh, <rire> la liberté. Donc je vois Free et, et donc je répare les Freebox. Ok, vois, là aussi, je, je m'y attendais pas. Ok, ok. Sandwich euh, voilà. prof euh, Free, d'accord. Et tu fais ça pendant combien de temps euh, Un an à peu près. Euh, 7-8 mois. Après, euh, après j'essaye Apple un peu et puis euh, je me mets en… Attends, tu travaillé chez Apple Ouais. Wow, tu as fait quoi chez Apple J'étais dans… Enfin, en fait, j'ai fait la formation et euh, au moment, j'étais… Comment ils appelaient ça euh... Genius. En fait, euh, chez Apple, il euh, y a les techniciens, il y a les formateurs, etc. Et moi, j'étais un... dans les Apple Center, là. Ouais. Enfin, j'allais être spécialiste, je crois, c'est okay. euh, le gars qui, qui forme euh, okay. en même temps. Et là, pareil, je me suis encore dit, mais, mais je ne vais pas y arriver. Je me suis mis la pression encore tout seul. Et j'ai démissionné. Wow. Encore une fois. Et là, et je ne et je comprends pas. Tu vois, je, et, et, mais à chaque fois, c'est moi hein, qui. Personne ne me dit euh, de, de me barrer. Bon. Là, j'ai encore un moment pas bien du tout. Et je retourne chez Linas. Sauf que maintenant, à, avant, j'étais dans. Arrêtez. Dans la restauration, dans le magasin, en train de vendre des sandwichs, et c'était cool. Là, je suis dans le laboratoire sous terre, je ne vois, vois pas le jour, euh, à de 7h du matin à. quoi, du coup Et je, je coupe des sandwichs, 50$. Et, et, je, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là <rire> et, je, et je vais finir ma vie là, quoi. Et ma chance, c'est qu'il ne me garde pas. <rire> il, il, je, je, je, pas bon. J'étais pas assez bon. assez bon pour ça. Non, mais non, franchement, j'étais pas bien à ce moment-là. Ouais, j'étais ouais. un mort-vivant, tu vois. Et, et même couper des sandwichs, ils ont considéré que je ne pouvais pas le faire, tu vois. Donc, heureusement, heureusement je, je, je, je quitte ça. Et puis, je, je trouve une annonce, c'était en 2011, novembre, euh, décembre 2011. Pour, une, pour être prof de maths dans une école privée, hors contrat, pour des élèves qui ont les troubles de l'apprentissage, ce qui est une école qui débutait à l'époque, qui s'appelle le Sérène. Et là, il cherche un prof de maths pour 5 heures par semaine. Et donc, je, je prends… Je, je, franchement, je, à l'époque, je n'étais pas bien. Mais il se trouve que le directeur Hervé Glazel, il a fait polytechnique, et quand il voit que j'ai fait les mines de Saint-Etienne, il se dit… Il doit pas être con, <rire> tu vois Il doit. Bon, il n'est pas très… Euh, voilà, il ne dégage pas une énergie de fou, mais euh, ah. il doit pas être bête. Allez. Il a commencé à me parler de ses recherches de cerveau, etc. Et ça, ça allumait un petit peu. Ah ouais, Tu as fait quoi alors Et que donc, j'ai été prof chez, euh, ah, oui, au Sérène euh, de maths. D'accord. Et ça a duré combien de temps bah, Là, bah, là j'y suis encore. Okay. En fait, donc j'y suis euh, là-bas. Au début, je faisais 5 heures. J'ai eu un moment où je faisais 13 heures. Et là, maintenant, je, je m'occupe de la classe de troisième uniquement. Okay. Je fais 5 heures par semaine. Ça fait combien de temps, du coup, que tu fais ça Eh ben c'était en 2012, là, tu vois, une, une dizaine d'années. Okay. Et du coup, petit à petit, tu commences à lancer ton propre business en parallèle En parallèle, du coup, je fais des cours particuliers. D'accord. Mais qui a rien à voir avec euh, cette entreprise Non, ben, là, j'accompagne des élèves. Ah. Ben, en fait, le, au CRN, c'est des élèves qui ont des troubles de l'apprentissage, donc ils sont dyslexiques, dyspraxiques, ah. euh, troubles de l'attention. Euh, c'est les cancres hein, qui… qui, qui, <rire> qui, qui, qui, qui voilà, tu vois, qui… On les salue ou pas Évidemment, on les salue. Ah, bah, évidemment. Moi, j'ai été un peu cancre à l'école. Euh... Oui, évidemment. Et, et Ils sont dans un système qui ne leur correspond pas. Et donc, ils sont en échec. Et ils pensent que c'est eux le problème. Et donc, ils arrivent dans, au Sérène. Et nous, on essaye de tant bien que mal, de leur donner confiance. Voilà. Bon. Et, euh, et donc, ça, c'est précieux parce que ce sont des élèves qui ont des troubles, donc, qui ont du mal à, à, à, à comprendre. Donc, en tant que professeur, c'est c'est sympa parce que c'est ça nécessite de la créativité il faut toujours se remettre en question etc donc, euh, donc ça c'est top et en, mais en même temps moi je veux aussi euh, être avec des élèves qui ont envie de ré, tu vois qui qui, qui, qui percute parce que moi, moi ça va lentement avec donc c'est un côté créatif et c'est sympa mais par contre il n'y a pas de, de, de, ouais. de challenge et de et tu vois c est, c est, ça percute pas quoi donc donc, je fais des cours particuliers pour, pour aider des élèves qu qui veulent euh, faire des prépas, tu vois, enfin des, avoir des super notes, etc. Oui, et de toute façon, l'autre job ne prenait pas un temps plein. Non, non, moi, je, voulais justement, je voulais vraiment garder un pied pour être prof. C'est important de continuer à être prof et, en, et encore plus avec des élèves qui ont, qui ont des difficultés. Mais je voulais garder le côté prof particulier pour justement viser l'excellence, etc. Mmh. Et, euh, et donc prof particulier, je vois les limites du prof particulier, les, les élèves, les parents qui se reposent, qui donnent les devoirs maison, qui, voilà, euh, faites euh, comme ça, euh, il a des bonnes notes, euh, paye, etc. Bon. Du coup, tu fais ça pendant combien de temps bah, En fait, c'est pas… Tu continues encore Non, bah, si, on, si on veut, c'est-à-dire qu'au début, prof particulier, ça évolue vers le coaching individuel. Je me dis, voilà, bah, ça ne suffit pas de faire des maths, il faut aussi parler d'organisation, de gestion du temps, de… de voilà. De, pourquoi on fait les choses, motivation intrinsèque, extrinsèque. Donc ça va vers le coaching, c'est là où du coup je te rencontre. Euh, donc je ne sais plus, c'était en, en 2019 peut-être ouais, hein 2018-2019, euh, hein c'est au ouais. moment du confinement que j'ai commencé le programme euh, okay. euh, Les ouais. membres fondateurs, si on veut, de Mission Passion. C'est-à-dire qu'au début, dans ces cours, tu mettais du coaching, mais tu ne faisais pas de coaching en plus, c'était juste. Au lieu de juste donner des cours, tu posais aussi des questions et tu les faisais réfléchir sur tout l'aspect organisation et plus large que juste… Euh, ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'était un peu, tu vois, c'était euh, mon ressenti. J'avais pas vraiment de, de, de, de formation, si on veut, ou de, de, de clé. Et donc, c'est pour ça que j'ai… Et quelle a été du coup la prochaine étape Alors à partir de là, ton lancement notamment bah, ça a été bah, grâce au programme, justement, de, de pouvoir faire des offres, euh, non plus à l'heure, mais sur une durée d'accompagnement. Moi, c'était sept semaines. L'idée, c'est de, de, de relier une vacance à une autre vacance. Il y a à peu près sept semaines entre chaque vacance. Okay. Donc, c'est d'accompagner les élèves de... Okay. De checkpoint en checkpoint, comme ça. Donc, tu as fait un premier lancement de groupe tout de suite, entre guillemets, hein, c'est ça J'ai commencé. Tu as fait de l'individuel sur cette semaine d'abord ou tu as tout de suite fait du groupe Non, je n'ai pas fait quoi, justement. Le groupe, ça va être maintenant. Ouais. Ça va être maintenant. Là, moi, en fait, sur l'année 2019, euh... attendez, on est en 2021, sur euh, euh, 2019-2020, non, 2020-2021, donc de l'année ouais. scolaire dernière, en ouais. fait, ouais. Euh, là, j'ai fait du coup du coaching individuels sur cette semaine et euh, tu as eu combien de clients euh... alors euh, en à la fin j'avais à peu près dix élèves euh, en même temps en fait j'ai eu en, mon accompagnement c'était euh, 997 euros sur cette semaine et ça m'a fait à peu près sur l'année 24000 euros ok super super et euh... Au niveau mindset, il s'est passé quoi Parce que c'est quand même un sacré bond de passer du coaching à l'heure à 1000 euros, un accompagnement. Est-ce que tu veux nous parler d'un peu des coulisses de comment ça s'est fait Oui, bien sûr. Euh... Euh... Pour, pour moi, pour, pour comment j'ai pu m'autoriser peut-être à euh... ben, euh... Parce qu'en plus, on se connaît. Je sais que l'argent, ce n'est pas un moteur chez toi. Donc, c'est quand même assez. Curieux de l'extérieur, de se dire, tiens, François, il s'en fiche de l'argent et pourtant, il vend de l'accompagnement à 1000 euros, ça se fait pas trop, non C'est d'ailleurs pour ça que j'avais un peu du mal à en parler autour de moi et, euh, euh, et je, je sentais beaucoup de jugement aussi euh, par rapport à ça, notamment mes amis, parce que je, je, je suis comédien aussi et dans, du, du coup, euh, bah, j'ai des amis comédiens et ils comprennent pas trop ça, ce côté. Euh, mais pourquoi tu fais. Donc, prof, c'est cool pour eux, ouais. mais coach, et quand je leur dis coach, Haut de gamme pour qui il se prend, quoi, tu vois, c'est euh... donc même dans la famille, c'est pareil. Haut de gamme, haut de gamme, ok, d'accord. Donc, haut de gamme, du coup, c'est du coup premium, je... peut-être c'est mieux maintenant. Enfin, je, ouais, mais du coup, tu veux nous raconter ta première vente à 1000 euros, comment ça s'est passé? C'était fluide, étais à l'aise ou? Ben... Le, le, les techniques que tu donnais dans le programme, euh, voilà. c'était assez. Ouais, ça c'est. En fait, j ai, j ai, j ai, moi mon accompagnement c'était deux fois une heure par semaine de coaching individuel et un accompagnement euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur Telegram euh, tout le temps. C'est-à-dire voilà. que une question, je suis bloqué, hop, j'envoie ouais. une photo de l'exo et moi je réponds, etc. L'idée c'est dès qu'il est l'élève bloqué, il me passe la balle, hop, et ensuite, il permet d'avancer comme ça. Ne jamais être bloqué, ouais. c'est ça l'idée. Euh, donc, je trouvais ça assez précieux quand même. Les élèves, ils se trouvent, l'utilisaient très peu, Telegram. Euh, mm. ils, ils, parce que ils sont habitués au... au c'est ça, mon problème, en fait. C'est-à-dire que les, les élèves, ils, les parents, ils veulent des profs particuliers. Mm. Et, et le coach euh, bah, remet en question, voilà. travaille les zones d'ombre. Mm. Et donc, forcément, ça... Pourtant, c est... C est... Les élèves ne veulent pas ça. Et pourtant, c'est les parents qui te payent. C'est aussi ça le problème. C'est-à-dire que le client, c'est le parent, mais le coaché, c'est l'élève. Ouais. Donc, en fait, euh, et, et tu sais bien que le coaching, pour que ça marche, il faut qu'on investisse. Mm -hmm. euh, c'est un, un des problèmes, justement, que, que j'avais. Du coup, je suis quand même curieux de savoir comment tu as réussi à convaincre 10 parents. C'est pas rien. Euh, ça s'est fait en combien de temps, d'ailleurs, ces 10 clients Ça s'est passé en, euh, en, en fait, l'espace de quelques mois en... en fait, c'est pas vraiment. En fait, j'avais 10 clients. En, en, en même temps, c'est-à-dire dix élèves. Et c'était les, lim en fait, les, li les limites de mon, de, de mon business. C'est pour ça que là, j'ai je, je, je, beaucoup réfléchi. Et là, je vais lancer un programme de groupe. Ouais, ouais. C'est vraiment... Là, c'est mon bébé. Et là, <rire> je, je sens que c'est le moment. Parce qu'en fait, mon, le, mon problème, c'est que euh, je travaille quand les élèves ne sont pas à l'école. Donc, mmh. je travaille le soir et le week-end. Mmh. Et donc, en fait, j'adore mon boulot, j'adore coacher. Euh, mais, mais ça me pose un dilemme parce que soit euh, je passe du temps avec mes amis, avec ma famille, avec euh, ma fille, tu sais que je suis séparé de sa maman, donc euh, euh, je l'ai un week-end sur deux, mais si je, si je prends l'habitude de, de faire un coaching le samedi matin, ben quand elle est là, eh ben, je ne suis pas avec elle. Quoi. Donc en fait, je dois choisir entre ma vie privée et être ce, ce, dans ma zone de génie, tu vois, me, mon coaching, et donc c'est un dilemme. Euh, Mais juste je me permets, euh, ouais. euh, ces 10 clients, c'était vraiment l'espace de 2-3 mois en début 2021 hein ben, En fait, c'était euh, sur, euh, bah, sur la période, de, je pense, de janvier à, à juin 2021. Oui, voilà, c'est ça, j'avais à peu près 10 euh, euh, élèves à peu près en même temps. Ouais, mais je ne pouvais pas faire plus, j'étais bloqué parce ah qu'en oui, fait, deux oui. fois dix, fois ça fait vingt. Vingt heures par semaine, ouais. quand ce n'est pas en journée, c'est forcément le soir et le week-end. Est-ce Est qu'avec le recul, tu penses que tu aurais pu vendre la même chose à 1500 euros Est-ce que est... les gens auraient acheté Là, ont racheté, là peux... maintenant, là je, pourrais, là, je pourrais faire ça. Okay. Mais ça n'a pas. même la... à l'époque, tu aurais pu. Oui, ouais. à l'époque, bah, j'aurais pu. Mais. Euh... Je... je. En fait, ce que j'ai du... du mal à faire, c'est à. À changer de tarif avec une même personne. C'est-à-dire que, tu vois, si j'ai une personne que j'ai eu à 1000, je dis dire maintenant, c'est pas 1000, c'est 1500. Mm -hmm. Là, je. je donc, j'ai peut-être même besoin de. de et c'est là où c'est pas possible de dire non aux anciens pour pouvoir passer à des nouveaux clients. Wow. Euh... Ah, c'est courageux. Euh, Est-ce que, est -ce que tu veux nous parler de comment, du coup, tu as quand même réussi à formuler les choses pour convaincre les parents parce que c'était très novateur c'était un gros billet en tout cas par rapport euh, comment était ton discours euh, commercial entre guillemets euh, bah, les arguments d'autorité je pense tu vois j'ai fait ingénieur je, je me suis formé beaucoup sur youtube avec pas mal de, de tu vois sur comment fonctionne le cerveau les, la neuroéducation les neurosciences euh, des jean-yves ponce fabien olicard tu vois des mmh. Des, euh, euh, Jérôme Waraud aussi sur les soft skills, tu vois, je me suis vraiment, j'ai acheté beaucoup, au moment du confinement, moi j'ai acheté beaucoup de formations, la tienne, mais, mais d'autres aussi, parce que justement je voulais euh, euh, avoir plus de connaissances, plus de, tu vois, mieux comprendre en fait, euh, et, et le fait de travailler sur des élèves qui sont 10 justement, euh, ben, ça m'a aidé à être meilleur prof pour eux aussi, et je me dis, si j'arrive à être... Et comme ça marchait encore mieux avec les 10, je me dis, si, si, si ça marche pour eux, ça marche forcément encore mieux avec des affaires moins de troubles, tu vois. Donc, ça a été assez fluide, finalement, Oui, c'était fluide. Les et puis, la technique simple de dire, euh, voilà, euh, surtout les, euh, parler des, des bénéfices, euh, anticiper les objections, et puis euh, dire, est-ce que ça vous intéresse Oui. Est-ce que vous connaissez le prix Oui, il y a déjà deux « oui <rire> ». Et après, euh, donner le tarif et ne rien dire, et puis attendre. Enfin, c'est des, des, des méthodes que tu donnes et, et moi, ça marchait. J'ai <rire> aussi le même truc, comme euh, disait Géraldine, des fois, c'est des oui avant même de connaître le tarif. Ouais, waouh Si tu… Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans toute ta carrière professionnelle, à ce moment-là, quand tu avais cette offre c'était peut-être le moment où tu avais le plus de certitude sur ce que tu valais et ce que tu faisais. Et c'est ça qui a facilité la vente, oui. c'est que… Tout à l'heure, tu nous parlais, tu étais disponible tout le temps, tu, wow, tu savais que la valeur, elle était là. Quoi. Ouais. Oui, je savais et en même temps, je voyais, et c'est là où j'ai vu les limites du coaching individuel. Mmh. Et c'est pour ça que je ne veux plus en faire. Mmh. Je veux me forcer à ne plus en faire. Je sais que je suis bon et j'en fais encore un petit peu d'ailleurs, mais je ne veux plus en faire parce que je vois les limites du coaching individuel. Parce que. Euh... Bah tiens, juste pour te challenger, à, à combien tu le ferais quand même Faudrait ouais, qu coaching individuel okay. Non, maintenant, en fait, je ne vais plus faire de coaching individuel, je ferai du mentorat maintenant. Ok, ok. Et à combien tu. Bah, Alors peut-être pas, pas obligé d'annoncer tes prix, mais. Je ne sais pas, mais. Qu'est-ce je... enfin, de... comme... qu qui changerait dans le mentorat par rapport au coaching, dans ta façon de faire les choses Il y a des ah. choses en plus, des choses différentes, ou c'est juste la même chose, ah. c'est juste que c'est plus rare maintenant En fait, le mentorat, ce ne sera pas pour des élèves, du coup, ce sera pour des profs Hmm. Qui aurait, comme moi peut-être. Euh, euh, bah là, j'accompagne euh, une, euh, une une prof, Aurélie, qui comme moi était ingénieur avant. Elle a fait une reconversion professionnelle et là, elle est elle est prof de maths. Ah. Et donc, je l'ai accompagnée sur la fin de l'année dernière là et je l'accompagne encore. Okay. Qu'est-ce qui te passionne dans cette nouvelle euh, activité bah, euh, Moi, j'ai démissionné de l'éducation nationale. Donc, j'ai quelque part, pour moi, c'était un échec. C'est-à-dire que et là, maintenant, bah. Je, je suis épanoui avec les, avec les, les élèves que j'ai au Sérène là. On est en train de faire des, des trucs... Euh, J'utilise la méthode Singapour, on utilise la, la ludification... les. les... Je, je, par rapport à cette prof, parce que qu'est-ce qui t'a poussé, quoi mais En fait, c'est Pourquoi... elle qui ouais. c'est elle qui m'a... Moi, moi je n'ai fait aucune, aucune pub, ni rien pour... Il se trouve que elle, elle j'étais sur, sur, sur Super Prof. Ouais. Mais ma communication, c'est pour les parents, pour les ouais. élèves, quoi. Et elle, elle m'a contacté, elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner. Du, du coup, quel euh, plaisir différent tu retrouves dans l'accompagnement des profs que tu ne retrouves pas dans l'accompagnement des élèves euh... S'il y a quelque chose de différent après… Bah oui, euh... ça n'a rien à voir puisque le, le, bah déjà un, le prof, c'est son métier, donc il a, il, il a une vocation a priori. et. et, et, et, et et le problème, c'est qu'il est dans l'éducation nationale, quoi. Donc, quelque part, c'est… Tu n'as pas à décider, hein, mais si tu devais choisir entre les deux et, et que tu devais éliminer l'autre, tu aimerais accompagner qui En groupe, les étudiants. Okay. En mentorat, les profs. Okay. Mais plus de coaching individuel d'étudiants. Okay. Mais si tu devais choisir un, coup, pub un public entre les deux, admettons. Ah, j'ai du mal à faire deux. Du de, coup, de, je vais faire les deux. Je vais m'entourer de suffisamment de personnes pour pouvoir faire les deux. D'accord. Est-ce que c'est juste parce que je, je, je, je pousse un peu dans mon questionnement parce que sinon, superficiellement, les gens pourraient juste penser bah, « François, il a eu une opportunité de gagner de l'argent et du coup, il le fait. » Non, je pense pas. Est-ce que tu veux quand même aller un peu plus loin dans le « Pourquoi tu es même prêt à faire du mentorat encore pour d'autres profs ?» bah. Ben, oui, j'ai déjà commencé peut-être un peu à répondre, j'ai pas allé au bout, mais moi, euh, j'ai démissionné de l'éducation nationale, donc c'était un, un échec pour moi, c'est-à-dire que ça a même, ça a été le début de ma, la séparation avec la, la maman de ma fille, c'est-à-dire que c'était un burn-out euh, dingue, et tu te rends compte, j'ai vraiment l'impression de trouver ma place dans la société, et, et non et, et pour moi, c'était moi le problème. Mais en fait, le problème, c'est l'éducation nationale, c'est le système qui n'est qui est pas fait pour les élèves et pour les profs. Donc, on, on, veut rentrer de prof, on veut rentrer de force un prof et des élèves dans une salle. On les met, vous n'avez pas le droit de sortir, vous avez, tu vois. Et as pas, les profs n'ont pas le droit d'exclure les, les élèves. Mais ce n'est pas une question d'exclure, c'est juste de, de peut-être temporairement euh, dire à un élève, écoute, là pas euh, enclin à travailler et peut-être que c'est mieux que tu sois à l'extérieur c'est ce que je, moi c'est ce que je fais au Sérène, tu vois et donc et ils y vont d'eux-mêmes quand ils sont pas prêts ils sortent et ils reviennent quand ils sont ok mais mais et, mais, mais je peux le faire au Sérène parce que c'est une école privée hors contrat et que j'ai une liberté totale de la part de, de, mon, de mon directeur ça si tu, si, si tu veux bien c'est une illustration de quelque chose ouais. tu nous partages cette histoire qu'est ce que tu essaies de nous faire passer comme message pour ceux qui sont là euh, d'une certaine manière. Parce que tu pourrais juste continuer avec les élèves. Pourquoi tu te prends la tête à aider euh, les profs Tu nous as raconté une ouais. illustration. Parce qu'en en fait, il y a quoi euh, au fond bah, Parce que j'aimerais qu'ils évitent euh, de vivre ce que j'ai fait moi, démissionner. Mais, euh, mais en même temps… Plus que ça, non tu veux juste les éviter bah, Qu'ils soient heureux dans leur vocation, c'est ça, dans l'exécution le, la, la, le, de leur, leur, leur, leur passion, de leur métier. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile euh, quand on est euh, prof à l'éducation nationale. J'ai un ami Karim, qui est, qui est comme moi, ingénieur, pareil, la même pro, on est le CAPES en même temps. Et là, il est en lycée, il est avec des terminales à, à Montreuil, à un côté et là il va arrêter. Il va arrêter parce que parce que il peut, il peut plus et, et donc en fait si après si tu veux que je continue moi je veux pas m'arrêter après je veux, je veux je veux construire des écoles enfin tu vois je veux je veux je veux faire je veux je veux que les profs soient bien heureux et, et enfin moi ce que j'arrive à être dans ma classe en maths ben je veux je veux, je pense que c'est transposable aux autres matières et et ouais, ça va venir, ça va venir, c'est sûr. Est-ce est que le mot « mission » est trop fort quand tu parles de créer des écoles elle... Non, je n'ai pas le choix. C est, c est... Et, puis, c Et puis, les choses viennent. J'ai peut-être un projet au Mali là, qui se, okay. qui, qui, wow. qui se, qui se trame. Ouais. À en découvrir plus. Peut-être un dernier point avant de passer un temps de questions-réponses. À plusieurs reprises, tu as raconté dans ton histoire cette idée que une forme d'auto-sabotage. Oh, mais je ne suis pas à ma place, je ne suis pas assez bon et… et euh, avec le recul aujourd'hui, comment tu comprends les choses Pourquoi tu as eu ces différents moments où euh, tu aurais pu avoir le beau logo Apple euh, et travailler chez Apple quoi. Moi, j'aime beaucoup Apple, du coup, c'est biaisé hein, dans, dans ma perception. Et euh, non, tu t'es saboté. Euh, J'ose penser que quand tu… Euh, euh, bah, tu étais prof à l'éducation nationale, finalement je pense que tu faisais du bon boulot. Mais tu oui. t'es auto-saboté, comment avec le recul tu, tu analyserais ce, bah, ce, ça bah, c'est ce perfectionniste quoi. Okay. Euh, Et pourquoi tu avais ce perfectionniste, si tu as envie d'en en parler ouais, ouais, je sais pas, je... Parce que finalement tu l'es toujours un petit peu dans ta nouvelle activité, mais c'est pas du tout… Euh, ça ça t'empêche pas, pas d'abandonner de, de, du tout. tout. En fait moi je suis, euh, je suis balance. Euh, je ne sais pas si tu crois un peu au, à l'astrologie ou pas. Mais, vas -y, vas -y, mais en tout cas, pour moi, enfin, je recherche l'harmonie. Hum. Géraldine en, en parlait un peu dans, dans les familles. Moi, je cherche l'harmonie dans une classe. Enfin, où, autour de moi, quoi. Mais je trouve dans une classe, c'est pas facile avec des élèves qui n'ont pas demandé à être là. Et, et, euh, et, euh, et, et puis. Et, et en fait, je, je, je ne peux être que entrepreneur. En fait, je peux plus travailler pour quelqu'un d'autre. C'est pas possible puisqu'on on va m, on va me demander de faire euh, quelque chose qui, qui, qui est euh, que je vais euh, qui, qui, qui sera pas qui, qui répondra pas. à mes valeurs. mes valeurs, mes valeurs sont trop importantes pour pour les les nier. Tu vois. Je sais pas. Enfin, je sais pas comment. Et en ça, ça c'est pour ça que je te dis souvent que tu es courageux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pas le courage d'aller questionner une situation plutôt confortable, parce que tu étais quand même fonctionnaire, pour beaucoup c'est quelque chose de confortable, et tu as le courage d'aller sortir de ta zone de confort en fait à plusieurs reprises. Moi ouais, mais j'avais pas le choix, enfin, c'était un mal-être profond, j'étais mal, c'était un burn-out, c'était soit ça, soit je, je, je serais plus là quoi. Euh, merci pour ce partage François, je pense qu'on peut tous t'applaudir.